enregistrement juste en face d'un aéroport et en fait quand je suis arrivé en face de cet aéroport ça m'a rappelé un souvenir euh, assez émouvant je pense que j'en ai jamais parlé et en ces termes là quoi la seule personne à qui j'en ai parlé en ces termes là c'est avec mon épouse et ouais j'aimerais te confier quelque chose d'assez ouais, fort un peu dur euh, sur ce que j'ai vécu avec mon père il y a maintenant euh, plus de dix ans. Et en fait, j'espère qu'à travers cette histoire, te faire réfléchir sur le rôle et l'importance de l'argent et de gagner de l'argent. Je n'ai pas envie de te donner un conseil, des conseils sur euh, euh, une étude scientifique sur l'importance de l'argent. J'ai envie de te partager mon histoire et si ça connecte, bah, tant mieux et sinon c'est OK. Euh, voilà, comment dire Ma mère est décédée euh, il y a 15 ans maintenant, environ, presque. Euh, J'ai dû m'occuper de mon père qui avait euh, 82, 83 ans à l'époque. Et du coup, on a fait un, un voyage à Taïwan. Euh, notamment pour, euh, parce qu'il a fait une retraite là-bas. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Et du coup, euh, à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. C'était quoi Ouais, il y a 10 ans. Euh, 9 ans en fait, bref, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Mon père avait une petite retraite, heureusement on vivait dans un HLM à Paris. Et du coup, forcément, pour faire ce voyage comme on l'a fait, ben, on achetait les billets les moins chers possibles. Euh, avec notamment au retour une escale à Beijing, donc Taïwan c'est au sud-est de la Chine. Et cette escale en fait, euh, ben, elle a duré une quinzaine d'heures. Donc je te laisse imaginer, hein, mon père qui avait 83-84 ans à l'époque. Et en fait, qui doit dormir euh, dans euh, la salle d'embarquement euh, de l'aéroport. Alors mon père, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. C'est quelqu'un euh, de résilient. C'est pas, pas non plus genre un hein, dur à cuire, mais bon. Quelqu'un de résilient, quelqu'un de pas difficile. Et du coup il était ok pour euh, s'allonger alors il y avait des, des genres de transats euh, en métal hein, euh, parce qu'on est à l'aéroport, on n'est pas à la plage et du coup euh, il faisait froid je ne sais plus si c'était quand mais il faisait froid et donc pour le réchauffer euh, je ne sais, sais pas si tu as compris hein, mais euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent j'ai dû prendre une escale qui a duré 15 heures alors que si on avait de l'argent, on aurait pris des, une escale qui durait deux heures ou on aurait pris un hôtel donc il est sur son transat, et il a froid et qu'est-ce qu'on fait ben, j'ai une idée, j'en suis pas fier à l'époque mon idée c'est euh, d'acheter des bouteilles d'eau de les vider et de les remplir d'eau chaude parce que dans les aéroports chinois notamment pour manger des nouilles instantanées il y a beaucoup d'eau chaude du coup je suis hyper fier de mon idée alors bon de l'eau chaude dans du plastique euh, c'est pas terrible hein, mais en tout cas ça tient chaud on se retrouve avec euh, je sais pas 7-8 bouteilles euh, que je mets autour de lui et je, je l'habille chaudement en fait ouais, je, euh, je le couvre et euh, bah, il me dit que ça va mais bon euh, je peux douter que ça va pas trop, alors moi, je ne sais plus où je dors ou je dors pas, mais bon, j'avais la vingtaine, donc ça allait. Le lendemain, on reprend l'avion, tout se passe bien et là, tu te dis, euh, bah, c'est quoi l'histoire, Lingen L'histoire, c'est que quelques mois après, euh, mon père est décédé d'une sorte de pneumonie. Et je n'avais pas fait le lien du tout, du tout, du tout, du tout jusqu'à quelques années après son décès. Alors, je ne vais pas dire qu'il a chopé une pneumonie qui s'est manifestée 2-3 mois après. Par contre, ce que je peux facilement te dire, c'est que euh, dormir sur un transat en métal toute une nuit, euh, bah, ça affecte forcément ton métabolisme, ton système immunitaire. Quelle est la corrélation entre les deux événements Est-ce que c'est 10 100 50 Franchement, je sais pas. Mais aujourd'hui, je pourrais pas te dire que ça a pas du tout de lien, parce qu'à cet âge-là, euh, passer une nuit dans ces conditions-là, ça peut que t'affecter en fait. Et je te partage ça parce que. Euh, je pas être grossier hein, en disant que parce qu'on n'avait pas assez d'argent, euh, mon père est mort. Ok, ça paraît euh, un peu dur peut-être de dire comme ça, et en même temps, je pense qu'il y a des pays pauvres où bah, c'est littéralement vrai. Hein. Je sais pas, euh, t'as pas d'argent pour faire une opération euh, pour ton enfant, et du coup, bah il meurt. Hein. Euh, donc en même temps, c'est rien d'innovant dans ce que je viens de te partager. Et Du coup, pourquoi je te partage ça Je te partage ça parce que. Euh, Parce que les gens, souvent, souvent, et il y a des grandes chances que ce soit ton cas puisque tu, si tu écoutes ce, ce Markham, c'est que tu es un peu dans mon environnement, dans mon écosystème, c'est que souvent les gens bien, c'est des gens qui n'aiment pas l'argent. Moi, on m'a souvent dit, Lingen, tu es quelqu'un de bien, tu t'occupes de ton père, génial, waouh ouais je suis ok ok d'accord je m'en suis pas occupé de la meilleure des manières mais je me suis occupé de mon père je suis quelqu'un de bien et du coup euh, l'argent ne fait pas le bonheur et euh, voilà le problème c'est que si es dans cette catégorie là c'est que tu n'as comme moi hein, c'est pas du jugement parce que je l'ai vécu tu n'as pas totalement compris dans quel monde on vivait on vit dans un monde où l'argent Joue un rôle en fait. C'est comme si tu euh, jouais un match de foot et tu disais non, moi j'aime pas trop jouer avec une balle. J'aurais préféré jouer avec un, un volant de, de, de badminton. Ouais, bah, ouais, mais non, en fait. Alors tu, tu fais ce que tu veux, mais dans ce cas-là, tu joues pas dans les règles du jeu et tu es hors système et ta vie est impossible à vivre en fait. Ou elle est compliquée à vivre. Donc, parce qu'on vit dans un système capitalistique où l'argent a une importance, bah plutôt que d'être en rébellion, bon après tu fais ce que tu veux, hein, tu as peut-être des idées politiques euh, qui sont contraires aux miennes, c'est pas grave, mais plutôt que de combattre et de mettre ton énergie à combattre tout un système, moi je t'invite plutôt à accepter le système tel quel, à jouer dans les règles du jeu. Et puis après, c'est si un combat politique, euh, bah vas-y, tu vois. Mais en attendant, ta famille, tes proches, toi, tu as besoin d'argent pour prendre soin de toi. Tu vois, euh, si tu veux un autre exemple plus basique, c'est très simple. Hein, y a des, euh, dans des quartiers pauvres, il y a plus d'obésité que dans les quartiers riches. Pourquoi Parce que quand t'es pauvre, tu manges plus de pâtes que de légumes. Et ça cause des problèmes, ça cause des problèmes de santé. Et je veux, je souhaite que tu accordes une juste importance à l'argent. Une juste importance ça veut dire, ça veut, ça veut dire que l'argent ça ne fait pas le bonheur, c'est sûr et certain. L'argent n'est pas du tout une fin en soi l'argent en fait on s'en fiche c'est juste que c'est un outil qui marche c'est un peu comme mon tournevis mon marteau j'ai pas d'émotion tu vois je m'en fiche de mon marteau et de mon tournevis par contre quand j'en ai besoin je l'utilise quoi et du coup je t'invite à accorder de l'importance à l'argent et à aller en gagner en fait et non seulement il n'y a rien de mal à gagner de l'argent mais en fait tu fais que du bien c'est-à-dire que si tu gagnes plus, ça veut dire qu'il y a plus de clients qui t'ont payé. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui peuvent être impactés et aidés par ce que tu fais. Donc, un coach... Quoi, Comme un médecin, en fait. Je, tu ne souhaites pas qu'un médecin soit pauvre. Tu veux que le médecin il puisse vivre de sa passion parce que ce qu'il fait, c'est important, en fait. Et ben, J'ai envie de dire qu'un coach aussi, bien sûr que c'est hyper important. Ce que tu fais, c'est important et tu as besoin d'argent. Pour prendre soin de toi et tes proches donc vas-y c'est le moment détache-toi de toutes ces émotions négatives que tu as, ces croyances que tu as avec l'argent, évidemment plus facile à dire qu'à faire, il y a des livres à lire il y a des choses à faire, il y a des blocages à enlever mais j'espère au moins apporter une pierre à ton cheminement en tout cas, moi quand je te partage ça je pense que j'en suis le premier bénéficiaire et de me rappeler que Peut-être que j'aurais pu vivre quelques années de plus avec mon père. De prendre plus soin de lui, et passer plus de temps avec lui, et que je n'ai pas pu à cause de l'argent, bah, ça me fait réfléchir. réfléchir. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai envie de prendre soin d'elle, et je te souhaite de faire la même chose. En tout cas, euh, c'est avec une certaine tristesse que je te partage ça. Et en même temps, bah, je crois en Dieu, et mon père croyait en Dieu. Je sais que là où il est, il est heureux et, et ça, ça me fait du bien, et ça me rassure. Je te dis à demain pour euh, un épisode, un audio boost un peu plus euh, peut-être euh, joyeux et léger. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a apporté de l'inspiration euh, ce que j'ai partagé aujourd'hui. Je te dis à demain. Ciao